hello les amis j'espère que vous allez bien alors euh, ici Olga Penny, votre consultante de business aujourd'hui je vais juste faire cette vidéo pour vous montrer comment vous pouvez euh, faire euh, utiliser le solde votre solde Timex c'est à dire euh, vos gains pour acheter un nouveau pack déjà tout ce que vous avez à faire c'est déjà de venir dans mes plans vous choisissez le pack qui vous convient Ensuite, bon moi j'ai choisi le sixième pack déjà. Euh, ensuite, euh, lorsque vous sélectionnez votre pack, vous tombez sur la page de paiement où j'étais tout à l'heure. Voilà. Donc vous allez tomber sur cette page-ci. Vous voyez, j'ai ouvert un pack de 1000$. Je vais le payer avec mon, mon solde de gain. Et vous cliquez sur Bitcoin ici. Donc, vous allez avoir cette page ici qui va s'ouvrir. Maintenant, pour pouvoir payer avec votre solde, c'est-à-dire vos gains, rassurez-vous déjà que vous avez des gains équivaut au pas que vous avez demandé. Maintenant, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer, c'est-à-dire ce qu'on vous demande comme code de paiement ici. Voyons, on dit « entrez le code souhaité ci-dessous ». Donc, le code, en réalité, c'est celui-ci. Voyez, c'est ce code-ci. Mm -hmm. C'est le même ici voyez un peu, c'est ce code-ci que vous copiez. Vous le copiez. Et vous venez ici, vous le collez. Vous le collez. Et vous cliquez sur chercher. Vous allez voir ça. Va vous afficher le nom de votre compte euh, et la valeur accréditée qui est de dollars ici. Et ensuite, vous allez euh, coller votre clé financière. Donc, après, ça va coller. Euh, donc, vous collez votre clé financière ici. Voilà. Et ensuite, vous cliquez sur comment vous voulez vous payer, vous choisissez équilibre, c'est-à-dire ce solde équilibre ici. C'est de là que vous voulez payer. Vous cliquez simplement sur payer. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que euh, le paiement avec son solde de gain a un avantage principal, c'est celui de vous donner un cashback de 10%. C'est-à-dire, comme je vais créditer 1000 dollars, j'aurai comme cashback 100 dollars que vous allez voir ici après. Donc, voilà, on va le faire immédiatement un peu plus rapide. Voilà. Euh, non, merci. Vous voyez, ça met paiement effectué avec succès. Donc voilà, mon compte, mon nouveau pack de 1000 dollars réactivé. Et j'ai un cashback. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais juste euh, actualiser. Normalement, mon compte, mon sort devrait être à 1000, à 121 dollars normalement, avec le cashback. Voilà. Donc, vous voyez là, j'ai eu 121 dollars parce que j'ai eu un cashback de 10 dollars. Oui. Donc, c'est bien parce que vous avez une réduction de 10%. J'ai eu un cashback, je veux dire, de 10%, donc 60 dollars, qui me sont reversés automatiquement. Donc, voilà l'avantage de payer euh, son pack avec euh, ses gains. Voilà. La vidéo n'est pas longue, j'espère que cette vidéo vous aidera à pouvoir acheter vos packs avec vos gains. Euh, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Donc, euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des préoccupations et on se dit à très bientôt pour une future vidéo. Ciao, ciao